la figure F' est la symétrique de la figure F, celle-ci, par rapport à un point O qui a été effacé, malheureusement. Calculer le périmètre de la figure F'. La symétrie conserve toutes les dimensions, les périmètres, les aires, les formes, donc, la figure F' est pareille avec la figure F qui est là. On va calculer le périmètre de la figure F. et Donc, on aura le périmètre de la figure F'. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici comme données Des angles droits, des longueurs, des codes AF. BC et CD même longueur 1,5 cm 2,5 cm et c'est tout j'ai agrandi la figure deux fois c'est une figure semblable comme ça on voit mieux alors on va se balader sur le pourtour de ce polygone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est ce qu'on appelle un hexagone. Alors, combien de fois 1,5 1, 2, 3 fois. 3 fois 1,5. C'est déjà ça. Plus Celui-ci, 2,5. Bien, plus ça. C'est déjà mis en évidence quatre côtés. Il me faut encore les deux autres. Combien ça mesure AB mmh. Mmh. AB. AB. CD. AB. Je pourrais le voir ici. AB, ça va être ça. CD, c'est ça. Constatez que AB est égal à ce segment jusqu'ici. CD est égal à celui-ci. Ce segment mesure 1,5. Donc AB mesure, oui, 2,5 moins 1,5. 1,5 moins 1,5. Ça, c'est AB. Et ED, ED par la même manip, 1,5 c'est ici, 1,5 c'est ici. Au total, 1,5 fois 2, c'est-à-dire 3. Qui est égal, calculons, 3 fois 1,5, 4,5. J'effectue d'abord les opérations prioritaires entre parenthèses, multiplication, et après le résultat plus 2,5 plus 1, plus 3. Maintenant, les additions finales. 4,5 plus 2,5, ça fait 7, plus 1, 8, plus 3, 11. 11 cm, c'est le périmètre de notre figure, la figure F, donc c'est le périmètre de la figure F' symétrique de F. Et si on veut calculer les airs, ça c'était le petit a pour le périmètre, si on veut calculer les airs ou l'air de cette figure, on découpe, ça se voit, en traçant ces pointillés, on découpe dans un rectangle et dans un carré. Le rectangle, longueur fois largeur, 2,5 fois 1,5, c'est l'air de ce rectangle. Et plus L'air de ce carré, côté fois côté, 1,5 fois 1,5, qui est égal, après beaucoup de calculs, à la main ou à la calculette, que je vous propose de le faire. Allez-y. 6 cm. Récapitulons, L'air de cet hexagone est de 6 cm et le périmètre de cet hexagone, c'est de 11 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés, ça nous fait un hexagone. Ce n'est pas l'hexagone presque régulier qui représente la France, c'est notre hexagone à nous.